Salut les astros, aujourd'hui séance un peu particulière, je vous présente un brouillon qui a été fait le, dans la nuit du 28 juin 2019, c'est la planète Jupiter qui a été observée donc à 21h05, temps universel, voilà, bon ça reste une feuille qui n'est pas très exploitable, bon parce que est que c'est quand même fait à l'arrache, c'est griffonner sur une planchette bref c'est pas très très joli donc ce qu'il faut faire c'est retranscrire et eh bien son observation sur une feuille euh, claire donc ce que je vous conseille c'est de faire ça tout de suite si vous n'êtes pas trop fatigué faites le dans la soirée si par contre votre observation s'est terminée assez tard ou plutôt Assez tôt le matin, euh, bah, euh, bah, allez dormir hein, quand même hein, parce qu'on ne fait jamais rien de beau quand on est fatigué et puis le lendemain faites la retranscription donc là euh, on est le euh, 29 au matin et je vais faire la retranscription de mon observation. Alors on va commencer par tracer le gabarit donc voilà moi j'ai les gabarits Jupiter, euh, Mars et Vénus et Saturne donc des gabarits que j'ai fait sur un un cahier d'écolier, une couverture rigide de cahier d'écolier. Ça fait allez, 30 ans que j'ai ce truc-là. Euh, allez, on y va. Donc, on prend son crayon, on fait son gabarit, on va tracer les axes équatoriaux et polaires. Voilà. Si vous voulez. Euh, je vous ferai une petite, euh, un petit PDF à télécharger si vous voulez retranscrire ces gabarits-là. Hein voilà, donc ça, on besoin pour l'instant. Voilà ce que ça donne. Alors, on va prendre son brouillon et puis on va tranquillement faire l'opération. Alors moi, ce que j'avais constaté, c'est que j'avais des bandes équatoriales assez et nettement visibles. Hein voilà. On va commencer par celle du haut. C'était plutôt, on va dire, euh, plat au niveau du haut de la bande équatoriale. Donc ça, c'est le haut de la bande équatoriale. Et puis en dessous, donc c'était une succession de, de petits mamelons, de petits bourrelets. C'était pas très, voilà, comme ça. Des petites vaguelettes comme ça. Ici j'avais un petit goulet d'étranglement. J'avais une vaguelette donc, à bourler un peu plus important ici. Et puis ça se terminait comme ça. Voilà. Donc ça c'était la bande équatoriale voilà. du nord. Voilà, bien marqué vraiment très, très contrasté. Voilà. Ensuite, la bande équatoriale sud, elle était un peu particulière. Hein. Euh, elle commençait par, en fait, une espèce de, de vague très fine, une vaguelette très fine, comme ça. Et puis, ensuite, elle partait quasiment tout droit comme ça et j'avais ici quelques quelques irrégularités quelques vagues comme ça c'était pas très marqué et ça se terminait abruptement un peu, un peu comme ça voilà également très contrasté. Alors je soupçonne qu'ici il y avait sans doute la tache rouge de Jupiter. Bon, je n'ai pas, pas confirmation. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si d'autres observateurs. Qui ont, ont des télescopes un peu plus puissants, hein, des T200, des T300, des T400, etc. Euh, on fait des dessins de Jupiter aussi, ou des photos, pour voir si effectivement il y avait la présence de la tache rouge. Ensuite, euh, ici entre les deux, c'était une, euh, une bande équatoriale assez, assez grise, uniformément grise, Il y avait pas de, de détails particuliers. Voilà donc. Je prends le plat du crayon et puis je grisonne cette bande. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, au-dessus, j'avais souvenir d'une délimitation assez claire au-dessus et en dessous aussi. C'était très clair. Donc je vais faire un petit liseré. Pour bien démarquer cette frontière claire que j'ai que pu voir, puis au-dessus, donc c'était gris également, un gris plutôt pâle, un peu plus pâle que la bande ici, le gris qui était ici au milieu, c'est un peu plus pâle. Donc, on va y aller tout doucement, on va pas trop appuyer. Voilà. Donc tout ça, c'est des souvenirs, hein. forcément. Voilà. Et puis au niveau donc, euh, des pôles nord et pôle sud, c'était un petit peu plus sombre. Donc voilà, assez faiblement marqué là-haut. Voilà. Et un peu, plus, un peu plus marqué en bas y avait un peu plus de, de sombre en bas donc je vais voilà, grisonner un peu plus la partie sud voilà donc ce qu'on peut faire maintenant c'est avec le doigt c'est étaler un petit peu pour unifier les grilles voilà, pour pas que ce soit trop Pencher, voilà. Et ensuite, avec le, euh, la gomme, on va euh, cleaner un petit peu le pourtour là, parce que on a étalé avec le doigt, donc il y a du gris qui s'est euh, mis sur les côtés. Voilà, ça fait pas très joli. Moi, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Puis on va... Hop là. Et puis on va recliner un petit peu aussi cette bande bien claire que j'avais au-dessus de chaque bande équatoriale. On gommant ce petit liseré gris que j'ai tracé pour délimiter. On n'en a plus besoin parce qu'en fait, il n'y avait pas de trait gris. Voilà. À peu près bon hein. voilà ce que ça donne comme observation bon, ici euh, c'était pas si franc que ça c'était pas si marqué que ça donc je vais gommer un peu c'est un peu estompé voilà plutôt comme ça pas hésiter à, à bien faire les choses. Voilà. Ça ressemble à peu près à ce que j'ai vu. Hop. Et puis on va reporter ensuite toutes les indications nécessaires pour un beau dessin, donc Jupiter. Le 28 juin 2019 donc euh, on va marquer donc la lunette c'est la L70 900 avec un rapport FD 12 Oups, je mets 18 je vais aller trop vite hein. 12,85 voilà euh, donc l'oculaire utilisé c'est un K10 omégon. Euh, voilà, donc euh, l'heure d'observation, c'était 21h05 temps universel, ce qui nous fait 23h05 temps local. Voilà, euh, que dire d'autre Donc on avait ici une transparence bonne, voilà, on était une transparence d'à peu près 4 sur 10, des turbulences faibles. On était sur des turbulences de 4 à 5 sur 10. Quand je dis faible, c'est plutôt moyen, on va dire. Et on avait une pollution lumineuse, assez faible. Dans mon jardin, on a une pollution de 3 sur 10 à peu près. Et le vent, bah vent c'est simple, le vent nul. Allez, on va quand même mettre 1 sur 10. Histoire de... Voilà, on va ensuite retranscrire la position des satellites de Jupiter. Donc je fais les deux bandes équatoriales très rapidement. J'avais ici, au-dessus de la première bande équatoriale, un satellite assez voyant. En dessous, un petit peu moins voyant. Et à une, deux, 3, 4 Jupiter, j'avais ici, un peu en haut, un satellite très voyant. Donc ici, on avait med euh, Si ma mémoire est bonne, on avait Europe et Callisto. Euh, on avait Europe en haut et Callisto en bas. Alors, I.O. Euh, il devait se trouver quelque part par là. Je ne sais pas trop. En tout cas, je ne le voyais pas. Voilà qui est fait. Mes amis, voilà une observation dûment reportée et je vous invite à faire de même à chaque fois. Donc reportez très rapidement vos observations pour ne pas perdre euh, la mémoire de ce que vous avez vu et puis euh, de faire ça assez régulièrement. Hein, euh, Évitez de faire ça en fin de semaine avec euh, plein de choses à faire, ça sert à rien, hein, vous allez perdre des détails. Alors, utilisez un gabarit, hein, comme vous pouvez le voir, euh, je vous mets ça en lien euh, dans la vidéo, euh, au niveau de, euh, de la description de la vidéo. Voilà, allez, mes amis, bon ciel, bon Jupiter, parce que Jupiter va, euh, pendant toutes les vacances euh, de juillet-août, et vous allez pouvoir euh, vous régaler. Allez, ciao Et je vous laisse avec un petit morceau de ma vie. hasta el cielo